vidéo en caméra subjective. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Toujours avoir la clé. <rire> <rire> <rire> <rire> Toujours, oui, c'est mieux. C'est très 15 cm euh, plus loin que le guidon. Mais c'est... Oui, non, non, c'est une dizaine de centimètres, Une dizaine de centimètres de plus que le guidon. Ça aussi de de là place, hein. là, là <rire> tu es à... Allez, là, là tu es venu à 10 cm à un moment de, ouais. de l'air. Comme, comme ça tu as à 20. En fait le buggy n'est pas si large que ça, hein. mais le la difficulté c'est d'être… J'ai pris le bateau pendant mes vacances. Oui. Et vous aurez une vidéo du Vous l'aurez de la et ici, on va tout droit en fait. Tout droit Oui okay. Alors et Ici, au bout du sentier, c'est le, le passage le passé, le qui, est, et qui est délicat, quoi. Ouais. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux.